Deleuze présente Colline et Simon. Sur le ticket de caisse, on voit souvent qu'il y a beaucoup de réductions euh, Nutri-Score. Super Plus depuis 10 mois. Ah oui Ah oui, ok. Ah, 153,17€ ah oui. Ouais, je m'attendais pas autant quand même. Non. Et c'est qui de vous deux qui fait la chasse aux réductions bon, C'est moi. Elle a son pistolet directement sur les ah produits. Non. Tac, tac, tac. Vous aussi, payez toujours moins pour manger mieux. Devenez Super Plus. Nous, on a économisé 153€. Oui, ce serait bête de passer à côté en fait. Elle a tout dit. <rire> Deleuze, du côté de la vraie vie.